Bonjour, euh, Monsieur Jouzel, est-ce que vous nous, vous nous entendez Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, je vous entends très bien. Oui, oui bonjour, bonjour, monsieur. Bah, je vous propose qu'on qu puisse démarrer dans, dans le timing qui était prévu. Hein, voilà. Donc, ah, on a peut-être un tout petit peu de, de retard. On est, on est désolé. Non, il n'y a pas beaucoup de retard. Bonjour à tous et à toutes. Non, non, c'est très bien. Prenez le temps de, de, de vous installer. Euh, donc... Euh... Je souhaite vous remercier de m'avoir invité donc, à, à présenter euh, ce rapport que nous avons remis à, à Frédéric Vidal sur un thème qui est quand même très important, c'est la sensibilisation, la formation euh, aux enjeux de la transition écologique et au développement durable dans l'enseignement supérieur. Alors, de, disons… Euh, deux points importants, me semble-t-il. Quand on parle de la transition écologique, c'est une transition au sens large. C'est très clair. Plus une transformation, ce n'est pas simplement, euh, disons, le climat, l'énergie, euh, ni la, la biodiversité ou l'environnement. Euh, c'est effectivement plus largement les objectifs de développement durable. Mais ça englobe vraiment une, je dirais, une transition socio-écologique avec une transition sociétale. C'est très clair. Euh, social et sociétal, mais aussi les aspects économiques, les aspects culturels. Donc c'est tout ça la transition. Et euh, cette transition, euh, je crois qu'il faut que collectivement nous partions avec euh, l'idée, euh, effectivement, qu'elle se fera. Alors l'idée qu'elle se fera, c'est, euh, pour moi, c'est évident. Euh, bon, c'est vrai que je suis climatologue, donc euh, je me présente, jean jouzel hein, Donc euh, on m'a Effectivement, Frédéric Vidal m'a, à la fin 2019, confié la responsabilité d'un groupe de travail sur ce thème. Je l'ai accepté, donc moi-même je suis climatologue, je suis intéressé toute, ont toute ma carrière de chercheur que j'ai commencé en 68, largement à l'évolution du climat, donc mon domaine d'expertise, c'est plus l'évolution passée de notre climat, mais je m'intéresse toujours aussi à à son évolution future, il y a une continuité entre l'évolution passée de notre climat et ce vers quoi nous allons, et justement l'intérêt des données du passé, c'est de nous fournir toute une série, disons, d'informations pertinentes vis-à-vis -vis de, de l'évolution future de notre climat. Euh, donc je suis un peu marqué climat, c'est vrai, mais euh, je, il faut quand même avouer que euh, objectivement, euh, l'objectif de neutralité de carbone en à Horizon 2050, hein, qui est affiché désormais par 120 pays dans le cadre de l'accord de Paris. Euh, voilà, et donc dans cet objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré euh, sera euh, un, un des marqueurs de cette transition si elle est réussie. Alors, je veux dire, je ne veux pas être trop optimiste. J disons, je, je suis convaincu que cette transition se fera. c'est suis aussi malheureusement... Euh, Disons, je crains qu'elle ne se fasse pas au rythme souhaité, souhaitable, et sur lesquels, d'ailleurs, 120 pays ont déjà disons, inscrit dans leurs objectifs cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais ce n'est que dans les textes, dans la réalité, nous en sommes loin. Je redis que, très brièvement, nous sommes sur une trajectoire qui nous emmène vers, vers 3 degrés à la fin de disons, la deuxième partie de ce siècle, donc pour les jeunes d'aujourd'hui, pour tous ces étudiants. Donc, c'est vrai, il y, a, il y a ce contexte, ce contexte, disons, politique porteur par rapport à, à l'éducation, la nécessité de l'éducation, disons de l'enseignement, de la transition énergétique, et un contexte porteur, celui de l'accord de Paris, j'ajouterais celui de, sur la biodiversité de l'IPBES, de ce rapport sur la biodiversité, la définition des objectifs de développement durable qui englobe euh, bien sûr l'ensemble des problèmes sociaux, sociétaux, ce qui est intéressant, la nomination du Haut Conseil pour le climat, la Convention citoyenne, hein, j'ai eu... Euh, effectivement le plaisir d'y participer en tant que membre du comité de gouvernance. Et puis aussi, ce que je n'ai pas mis sur ce transparent, bien sûr, je crois que ce, cette invitation de Frédéric Vidal à présider un groupe de travail, c'est aussi, je dirais, doit aussi beaucoup au mouvement étudiant, qui sont à l'époque, on est en 2017, 2018, enfin 2019, c'est le, le manifeste des étudiants que disons de l'enseignement supérieur, je crois au départ des étudiants, ils de produisent clairement que l'enseignement dans leurs établissements n'est pas ce qu'ils attendent par rapport à cette transition écologique. D'autres l'ont dit de façon plus, encore plus claire au cours des derniers mois. Donc c'est ce contexte, cette nécessité, cette transition, elle se fera. Cette, et c'est une véritable transformation du mode de fonctionnement de nos sociétés et comment euh, disons, euh, comment on euh, tous les jeunes d'aujourd'hui euh, sensibles à, à cette transition Il faut quand même bien avouer que ce n'est pas le cas pour, euh, actuellement pour nos élites dirigeantes, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques. Beaucoup d'entre elles n'ont pas de véritable notion du lien entre notre, nos réactions de tous les jours et les atteintes à la biodiversité, ou au climat ou à l'environnement, les conséquences sociétales de, de cette transformation profonde. Voilà, et comment prépare-t-on nos jeunes à, à tout cela Alors, ce groupe, bon, il est, il, est mis en place, euh, il est mis en place début 2020, donc c'est un groupe euh, voilà, assez large, je dirais, de, de, de, de vingtaine de personnes, donc euh, quel, bon, pour la plupart très actives. Euh, évidemment, les, les grandes organisations, les établissements, ils sont représentés euh, euh, à travers euh, la, la CPU, euh, la CGE, ces défis, euh, les organisations étudiantes, euh, aussi des personnalités. Enfin, euh, moi, je ne suis pas enseignant. Hein, je tiens à le dire. J'ai été invité à. Disons, ça, ça m'intéresse beaucoup ces aspects enseignement. Je, je m'étais aussi euh, préalablement intéressé euh, à, à l'enseignement dans, l'enseignement de la transition dans, dans le secondaire à travers euh, l'Office pour. Euh, Climate Education, l'OCE, et euh, bien sûr aussi des enseignants, euh, voilà, nous sommes partis euh, une vingtaine de personnes, et euh, nous, nous avons euh, produit des, des premières recommandations, Alors, tout cela est disponible sur le site, hein. donc une série de premières recommandations euh, en, en juillet, euh, que nous avons remises avec euh, donc, Luc Avadi qui a joué un rôle important, qui était rapporteur, donc Luc est spécialiste de biodiversité, hein. Je crois que c'est un des grands spécialistes de biodiversité en France. C'est un rapporteur qui a beaucoup travaillé. Je tiens à remercier aussi le, le ministère qui, qui nous a bien soutenus dans ces tâches. Voilà un premier, un premier, un premier rapport. Et, mais il faut quand même rappeler la lettre de mission. Elle est ambitieuse la lettre de mission puisque en gros, elle nous dit au départ comment va-t-on sensibiliser, former 100% des étudiants à la transition écologique, hein, telle que je l'ai définis au sens large. C'est ça la mission. Et euh, disons, comment fait-on que, pour que cette sensibilisation ait touché l'ensemble des étudiants à l'issue de leur cursus, alors que, quel que soit le type d'établissement, bien sûr, université, école, ou même, enfin bien sûr, ça inclut aussi les établissements qui ne sont pas du ressort du MSRI c'est l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, quel que soit, je dirais, leur tutelle, leur ministère de tutelle. C'est bien cela, le contexte. Voilà, nous, nous avons... Et, bon, là, il y a eu un blanc, ensuite, il y a eu un blanc parce que, disons, nous étions, dans l'idée, nous étions invités, effectivement, à, à, nous, à continuer ce rapport sur une seconde phase. Attendez, j'ai ça. Euh, dans, dans une seconde phase, mais cette seconde phase a pris un certain temps à être lancée. Alors, je, je crois que l'argument du, du ministère est tout à fait, tout à fait, disons, clair. Le ministère souhaite, disons, c'était la, la période, nous sommes deuxième semestre 2020, où la LPR se met en place et, et votée. Et euh, finalement, la, disons, le, le ministère ne souhaitait pas qu'il y ait interférence entre... La deuxième phase de notre rapport, disons plus la mise en œuvre, je dirais, et, euh, et la, la mise sur pied de la loi. Et parce que dans cette loi, effectivement, et eh bien, et c'est intéressant, important, c'est que, et le ministère y, y était pour quelque chose évidemment, euh, cette mission, c'est désormais une mission inscrite dans la loi euh, pour le service. Euh, de l'enseignement supérieur il doit contribuer à la sensibilisation de la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable c'est vraiment inscrit dans la loi ça donne effectivement d'une certaine façon une autre dimension à cette mission et disons au rapport alors la, la deuxième phase du rapport donc, elle a commencé en, en disons mars 2021 et nous a pratiquement euh, Bon, pas lu un an hein, puisque disons voilà entre entre le, disons, le début de la seconde phase alors de nouveau notre groupe de travail a été euh, disons enrichi de nouveaux membres de quelques nouveaux membres et euh, nous sommes partis sur cette seconde phase que je dirais plus la, la mise en œuvre opérationnelle des recommandations disons si vous regardez les, les premières recommandations en sens général elles sont ce sont des recommandations de bon sens euh, J'imagine, au moins, ce ne sont pas, des, pas beaucoup de recommandations, euh, disons, chiffrées, euh, parce que l'idée, c'est bien de l'adhésion et non pas, euh, je, je dirais, comment on entraîne des établissements d'enseignement supérieur dans cette dynamique de sensibilisation. Et puis, il y a pratiquement un an, entre, entre disons, la seconde phase de rapport, nous avons eu le rapport donc, avec Luc le 16 février euh, voilà, donc, 2022. Alors... Je, donc, je, je, je redis peut-être des choses là que j'ai déjà dites, mais euh, voilà, y a, y a, disons, on voit bien que tout se, disons, tout se coagule vers cette nécessité de la transition et son urgence, hein, l'urgence climatique évidemment, la chute de biodiversité, les pollutions, les problèmes de santé et d'environnement. On peut l'aborder aussi à travers les limites planétaires, hein, c'est de plus en plus... Euh, euh, évoqué, hein, il y a six des neuf euh, limites planétaires sont désormais euh, dépassées. Hein, C'est quand même important, à part celle de l'ozone et euh, disons et celle des aérosols, toutes les autres pratiquement sont dépassées. Euh, bien sûr, les problèmes de santé, d'environnement, les problèmes économiques et, et finalement les plus largement hein, finalement le, ce, ce problème de développement de nos sociétés. Comment peut-on développer, euh, euh, disons de façon harmonieuse nos civilisation au XXIe siècle et euh, enfin, je suis de ceux qui sont convaincus que si nous ne prenons pas la mesure de cette transition de la nécessité de l'urgence écologique de la biodiversité, eh bien, euh, je crains que nous n'arrivions pas à Collectivement, à mettre en place un, un développement harmonieux de nos sociétés au cours du 21e siècle. Il ne l'est pas pour le moment, mais euh, voilà, donc on peut toujours avoir l'espoir, mais on voit bien que le mot-clé de cette transition est évidemment la solidarité au niveau international et nous sommes loin d'y être, mais voilà, j'espère que nous nous mettrons sur une trajectoire plus solidaire au cours des prochaines décennies au niveau international. Alors, au niveau national, je, je l'ai redit, il y a disons, vraiment, le rôle des étudiants a été extrêmement important. Euh, voilà, mais c'est vrai, et les étudiants nous-mêmes nous disent, évidemment, ceux qui euh, ont rejoint notre groupe de travail, euh, et je les en remercie, euh, et je remercie d'ailleurs tous les membres de ce groupe de travail, euh, ceux qui sont vraiment euh, enfin, se sont joints à ce groupe de travail étaient extrêmement motivés, mais euh, il faut bien reconnaître, et c'est vrai pour toutes les générations, euh, disons, il y a une partie des étudiants euh, aujourd'hui qui est... Euh, très motivé par cette transition, hein, ces, ces différents aspects. Enfin, Chacun peut s'intéresser à différents aspects aussi de cette transition, mais force de constater que ce n'est pas l'ensemble de la génération. Et c'est ça la difficulté de notre mission, de notre feuille de route. Comment sensibilise-t-on 100% des étudiants Le constat qu'il y a trop peu voilà, par rapport à cette transition. Ceci étant, il y a beaucoup d'initiatives. Il ne faut surtout pas dire que rien ne se fait, il y a énormément d'initiatives. Je crois que l'accord de Paris, le rapport du BUS a marqué quand même, euh, disons, a été un marqueur et a été pour beaucoup d'établissements de, de supérieur le euh, signal, un signal, disons, cette nécessité absolue de, de s'intéresser à la transition. Alors, je le redis, toute la société doit être concernée. Euh, L'effort doit donc concerner tous les étudiants. Hein, C'est la feuille de mission euh, et ce n'est pas simplement au niveau des connaissances, mais aussi, disons, les, le passage à l'action. Les étudiants qu'on a côtoyés à travers des organisations, ou plus largement, et assez souvent, bien sûr, d'intervenir dans des groupes étudiants, lycées, universités, eh bien, disent clairement que c'est aussi pour eux, disons, pour ceux qui sont impliqués, c'est aussi, d'une certaine façon, le passage à l'action qui est important. Alors, des règles, je j'aurais dit, bien sûr, que... Ben, disons, euh, qui sont assez intangibles et que nous avons respecter, hein, bien sûr, respect de l'autonomie des établissements, diversité des initiatives, hein, a, je le redis, il y a déjà beaucoup d'initiatives, et la liberté euh, pédagogique des enseignants. Et en fait, euh, notre démarche, euh, je, je le redirai, il y a quand même, disons, une recommandation chiffrée, hein, je reviendrai, 6 hein, ECTS euh, dédiés à la transition, si je crois la seule. En fait, l'idée, ce n'est pas d'imposer, euh, disons, de ne pas faire. De toute façon, ce ne sont que des recommandations dans ce rapport, mais l'idée, c'est de faire adhérer les établissements, de leur donner un cadre, de les aider à, à répondre à, à cette invitation, finalement, qu'ils auraient faite, de, de sensibiliser euh, euh, et de former leurs étudiants à la transition. C'est bien ça notre démarche. Donc, euh, si vous ne trouvez pas, euh, disons, de, de recommandations chiffrées, de. Eh C'est, je crois, aussi l'état d'esprit dans lequel nous étions. Comment vous fait-on adhérer, bien sûr, puisque vous êtes ici réunis, euh, sont les directeurs généraux du service, et vous jouez un rôle très important, hein, parce que nous soulignons que quand on parle de formation de transition, euh, ce, ce, ce, ce ne sont pas simplement, euh, euh, disons, les étudiants, même s'ils sont importants, qui doivent être formés. Euh, J'y reviendrai d'ailleurs, et je vais le mentionner ici, parce que. Euh, il y a vraiment un souci, de même si le titre c'est « L'enseignement de la transition dans l'enseignement supérieur », donc d'une certaine façon on pourrait dire les, ce, disons cette mission est dirigée vers les étudiants, eh bien d'abord il y a une continuité, je dirais, nous souhaitons une continuité avec le secondaire. Il y a beaucoup de choses aussi qui changent dans l'enseignement secondaire, et il faut absolument que, et eh bien, disons quand les jeunes arrivent à l'université, on ne refasse pas refaire ce qu'ils savent déjà. Donc ça c'est très clair, Donc il doit y avoir, et d'ailleurs nous avons une recommandation à ce niveau, peut-être que je la citerai après, mais je la cite maintenant, une recommandation d'une interaction avec les éco-délégués hein, des, des, des lycées et puis... Euh, Disons, euh, bien sûr, les, les, les étudiants ou les instances étudiantes ou d'ailleurs les euh, instances universitaires euh, pour savoir bah, sur un site donné comment on procède, comment on peut avancer euh, en construisant à partir de ce que les étudiants savent. Le risque, est évidemment, c'est que ça, ça peut être aussi extrêmement disparate au niveau des, des, des étudiants, euh, des, enfin, des, des lycéens, mais euh, il y a absolument ce besoin d'interaction. Il y a aussi continuité. Euh, euh, disons, dans, dans, dans l'autre direction, même si ce n'est pas inscrit dans le titre, on a vraiment une mission euh, d'enseignement de, de, tout au long de la vie, et euh, voilà, une mission forte aussi, euh, disons, pour les établissements d'enseignement supérieur, à s'y investir, et aussi à une invitation pour, pour les entreprises. Et d'une certaine façon, ces établissements d'enseignement supérieur, eh bien, on peut les considérer comme... Euh, une entreprise un peu particulière, mais disons que cette formation, cette sensibilisation, là aussi, ça s'adresse aux instances dirigeantes, mais ça s'adresse aussi aux enseignants eux-mêmes et à tous les services. C'est vraiment, cette sensibilisation, c'est à l'ensemble de l'établissement. Donc, c'est un message assez clair. Donc, bien sûr, ceci étant, je vais d'abord vous parler de ce que nous recommandons vis-à-vis -vis des étudiants. Alors, vis-à-vis -vis des étudiants… Eh bien, euh, dans mesure où la feuille de route nous dit, euh, en gros, vous allez euh, vous intéresser à 100% des étudiants, la meilleure façon d'y répondre, euh, effectivement, c'est euh, de s'y mettre tout de suite. En gros, on priorise le niveau Bac plus 2 euh, parce que tout le monde y passe. Euh, voilà, et puis il y en a qui quittent l'enseignement supérieur à ce niveau. Donc, Bac plus 2, Bac plus 3, ça, ça peut dépendre, mais c'est vraiment… Euh, euh, il faut s'y prendre tout de suite. Alors… Euh, donc, c'est une difficulté. Donc, euh, bien sûr, euh, la, sensibilisation, la formation ne sera pas la même. On est bien conscient vis-à-vis, euh, -vis, disons, d'une école d'ingénieur, d'un établissement scientifique ou euh, d'établissements médicaux. Euh, il y, a, il y a plein de choses différentes hein. et, et donc euh, cette, euh, il faut tenir compte de ces différences bien sûr les sciences sociales vont aborder cette civilisation d'une façon différente mais tout le monde est concerné soyez soit historien, géographe, sciences humaines et sociales, voilà, euh, disons les, les sciences médicales, tout, tout le monde est concerné par cette transition. C'est quelque chose qui doit être très fortement marqué. Enfin, ce n'est pas simplement une formation pour les scientifiques, hein, ce n'est pas du tout cela. Et euh, bien sûr, la, la formation doit être adaptée, euh, disons, euh, au niveau à la discipline, au métier. Euh, voilà, donc, euh, et, et aussi avec... Euh, disons, parce que des possibilités très larges, bien sûr, au niveau de l'apprentissage, la formation continue, je le redis, Il doit être diffusé dans tout l'enseignement supérieur. Bon, voilà, je, des choses que j'ai dites, à hors tutelle l'esprit et puis euh, euh, une coordination. Donc on propose d'ailleurs euh, une des choses que nous allons proposer, qui, qui se mettent en place, c'est une coordination des justement qui. C'est une mission, nous avons d'ailleurs parlé avec Sylvie Rentaillon il y a une quinzaine de jours, de mettre en place une mission de coordination au niveau des DGS. Donc, voilà, parce que c'est aussi cette mission de l'ensemble des DGS, pas simplement interministérielle, c'est-à-dire de toutes les DGS, des différentes, qui peuvent être des, les différentes tutelles. Donc, euh, bien sûr, euh, donc euh, il y a aussi des formations plus euh, ciblées, plus plus clairement établies. Alors, donc comment comment il y, a, il y a eu beaucoup de moi je ne suis pas enseignant mais j'étais très sensible à cette approche. Euh, Disons, un référentiel de, de, de compétences, hein, donc euh, des compétences très larges. Voilà, vous le savez, il y a des, des, des, des référentiels qui existent déjà. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous les connaissez. Euh, voilà, j'en suis moins, moi-même, familier, mais euh, voilà, disons, appréhender les, les équilibres et les limites de notre monde par une approche systémique, hein, problème des ordres de grandeur, des incertitudes. La co-construction, hein, c'est très important important, c'était la recommandation de ce programme avec les enseignants, avec, disons, tout le tissu d'une université, d'un établissement, ça c'est très important. Euh, voilà, donc aussi la, la, faire des choses concrètes, hein, et puis euh, agir en responsabilité, c'est-à-dire de façon très claire, que chacun sache, je crois, ce qu'il a à faire. Et je le redis, hein, c'est avant tout un cadre d'adhésion. Donc, je crois que c'est un cadre d'adhésion qui est quand même... Euh, Donc, beaucoup d'établissements comprennent maintenant, euh, je veux dire, l'intérêt d'ailleurs, hein, c'est extrêmement intéressant, c'est difficile, hein, c'est largement transdisciplinaire, ça ne va pas être simple à mettre en place, on ne compte combien, mais euh, les établissements comprennent l'intérêt, enfin, pour beaucoup d'entre eux, bien hein, sûr j'ai présenté, ce, fait ce type de présentation, de les, les présidents de la CPU, de la CDFI et, et de CGE, il y a eu de, des discussions, on voit bien en tout cas qu'à ce niveau, il y a absolument une adhésion à l'idée de, de, de former les jeunes à la transition. Euh, voilà, donc ça, ça existe et, et quand même, il faut d'ailleurs un cadre européen de plus en plus clair aussi au niveau des, des, des, des compétences. Il va y avoir le cadre européen au niveau des référentiels de compétences, où il est déjà défini peut-être. Et puis, il faut bien reconnaître que du côté des étudiants, eh bien, il commence à y avoir effectivement un regard, c'est ce qui se fait dans un établissement en termes de formation à la transition. Donc aussi, c'est intéressant, disons, ça répond à une demande des étudiants. Je le redis, pas de tous les étudiants, mais d'une. Par, je l'espère croissante des étudiants. Alors bien sûr, euh, on ne souhaite pas proposer un module plus en main, mais donc euh, je le redis, hein, donc liberté pédagogique, approche compétences que j'ai citée. Euh, donc euh, on privilégie l'approche transversale, c'est-à-dire intégrée euh, déjà dans les enseignements existants. Ça ne veut pas dire euh, qu'il n'y a qu'il n'y a pas euh, qu'il n'y a pas Possibilité de création d'enseignement complémentaires, mais c'est à privilégier l'intégration dans les enseignements existants. Et euh, il y a peu d'enseignements auxquels on peut dire on ne peut pas, mais on peut pas parler de développement durable, de, de, de disons de, de, de transition. Euh, ça peut être vrai en économie, ça peut être vrai en sciences sociales, ça peut être vrai, en, disons, sur les problèmes de médecine, de santé, de l'environnement. Il n'y a pas, je crois, d'une seule discipline qui puisse se dire la transition écologique au sens large n'est pas mon problème. C'est très clair pour moi. Donc, euh, voilà des modules dédiés aussi, on le, on le redit, même si on privilégie l'intégration dans les modules existants, ce qui demande beaucoup d'efforts au niveau des étudiants, des, des enseignants. On se rend compte que c'est largement euh, transdisciplinaire, de concertation, hein, mais ça peut être aussi intéressant au niveau d'un établissement. Voilà, des modules dédiés, des semaines dédiées, hein, vous trouverez tout ça, dans, bien sûr, tout ça est disponible. Des démarches pédagogiques innovantes, hein, donc mise en situation, on parle de la fresque du climat, mais je vois maintenant beaucoup de jeunes la font déjà au lycée ou très tôt, donc euh, voilà, de la biodiversité également, cette fresque, l'action à travers des, des projets et des stages. Il y a aussi beaucoup à faire, disons, au niveau du campus, hein, généralement, déjà, euh, euh, disons, rendre disons, le, le, le campus en phase avec euh, cette idée de transition, euh, peut-être aussi un objectif commun à, à l'ensemble d'un établissement. C'est déjà un, un terrain de jeu, je dirais, un terrain d'expérimentation extrêmement intéressant. Hein, donc, il faut, il faut en utiliser tous les ressorts, voilà et bien sûr un soutien. Euh, donc, euh, voilà, la, la, la recommandation chiffre, enfin, on a quand même une recommandation, c'est la seule qui, qui disons, soit, je crois, hein, disons, chiffrée, c'est nous estimons qu'il faudrait euh, effectivement établir 6 euh, ECTS, consacrés euh, consacrer à, à cette formation, à cette fois, puisque pas que la sensibilisation. Voilà, euh, assez discipline, hein, je dirais. Euh, il faudrait quand même que chacun sache à la fin, euh, à la fin de son processus. Euh, pourquoi sa vie de tous les jours affecte notre environnement et donc je, je cite parce que ça m'a un peu surpris, mais une enquête récente, une enquête récente de l'Ifop il y a moins d'un an, et eh bien, ce sont des jeunes de 19 35 ans, on leur demande quelle est votre première préoccupation, La première préoccupation, bien, c'est effectivement le problème environnemental. Au même panel, de, disons le même panel. La question des, des émissions de gaz à effet de serre pense que euh, le nucléaire émet euh, autant de gaz à effet de serre que le fossile. C'est ça actuellement, la connaissance. Il y a une méconnaissance complète de la façon dont nous affectons notre environnement, dont nous affectons une, connaissance, une méconnaissance assez large quand même euh, de, de ce, ce que sera cette transition. Et elle va se mettre en place, ou bien qu'elle se mette en place d'ailleurs, elle commence à se mettre en place. Donc, euh, une dynamique d'établissement et de, de mutualisation, donc, euh, bien sûr, euh, à travers, euh, voilà, la, la variété d'établissements est bien sûr reconnue, euh, il faut vraiment euh, que la, la gouvernance de l'établissement, c'est-à-dire, euh, disons, euh, s'engage en engage au niveau, à, à travers une vice-présidence, ou bien ça, c'est le problème de chacun, mais s'engage, c'est vraiment au niveau de la, la présidence de la gouvernance de l'établissement c'est qu'il doit avoir cet engagement par rapport à la transition euh, voilà donc euh, bien sûr de l'évaluation il euh, y, y a beaucoup de choses qui existent hein, donc c'est est, euh, bien conscient on va pas refaire le monde au contraire notre recommandation est de circuler sur ce qui existe euh, voilà donc la lisibilité donc voilà, on parle de vice-président euh, donc, euh, la mutualisation des ressources, euh, on, nous attachons beaucoup de… Et bon, je dois je citer que, que nous sommes à Rennes, vous êtes à Rennes aujourd'hui, hein, moi-même, c'est une ville que je connais bien, bien sûr, je suis né tout à côté. Euh, voilà, eh c'est vrai qu'il euh, y, y a vraiment une véritable recommandation pour une politique de site. On imagine bien que dans un établissement, il puisse y avoir des ils ont des enseignants déjà formés à la transition, et puis un autre établissement à côté, eh bien, ils ont absolument pas de ressources dans eux-mêmes. Donc, s'il n'y a pas de politique de site, de mutualisation des, des moyens, pas simplement des moyens financiers, mais voilà, de certains modules peut-être, autour d'enseignants déjà formés, parce que ça va être le véritable problème, la formation. Alors, la formation, elle est, elle est intéressante, nous abordons à la fois, bien sûr, la formation dont nous avons... Dans les NSPE, dans, dans donc on a parlé beaucoup, hein, comme on forme les enseignants du secondaire, c'est très important, c'est une mission bien sûr de la euh, de, de l'université. Nous avons euh, tout un chapitre sur l'enseignement supérieur. En tout cas, nous avons tout un chapitre sur la formation des enseignants, la formation des enseignants du également aussi euh, du, du supérieur euh, est loin d'être et euh, tout aussi importante. Hein. Donc, euh, et euh, c'est bien sûr une recommandation que nous faisons hein, cette politique de site, cette mutualisation, parce que ça prendra du temps d'avoir des enseignants formés et si au départ on n'y met pas disons chacun des nôtres disons eh bien cette politique de site peut être vraiment je crois que c'est intéressant j'ai vu, j'étais heureux au niveau de, de mon intervention à Rennes, de voir que tout l'établissement rennais euh, était, était présent. Donc, c'est cela, effectivement, c'est la voie qu'il faut emprunter, c'est-à-dire avoir des discussions au niveau d'un site, des mesures régionaux, et puis aussi, je pense, nous pensons que les, les régions elles-mêmes, elles je dirais que les, les collectivités locales, les régions peuvent avoir beaucoup à dire sur cette transition, parce que cette transition peut avoir... Et a effectivement, par exemple, d'adaptation, peut avoir des spécificités aussi régionales intéressantes en termes de développement économique, en termes de, de, de, de liens sociaux. Donc, il faut aussi, je, je, je crois, disons, peut-être regarder à, à l'échelle, disons, régionale, à l'échelle des sites. Voilà. Donc, on parle aussi de la formation continue des anciens chercheurs. Tout ça, ce sont des choses qui, qui, semblent, qui semblent évidentes. Échange d'expériences, je le redis. Donc c'est une ambition importante. Alors euh, donc euh, maintenant euh, donc, euh, alors, si on s'adresse chacun disons dans notre rapport euh, nous nous, adressons, euh, nous, a, nous sommes adressés euh, je dirais à, à l'ensemble des parties prenantes de, de, ce, disons, de cet écosystème d'enseignement supérieur. D'abord, bien sûr, il y a des recommandations qui s'adressent, je dirais, d'une certaine façon à l'État, en tout cas, voilà, aux, aux instances, euh, je dirais, disons nationales. Ça peut aller de eh bien voilà, donc euh, voilà, nous, par exemple, nous avons rencontré le, le HCERS et donc qui a été sensibilisé avec l'idée effectivement que eh bien, cette implication pour un établissement. Ça peut faire partie de la feuille de route, effectivement, à la fois des, des contrats d'établissement, mais aussi, euh, effectivement, de, de l'évaluation elle-même. Donc, euh, la CERS le ministère, doit jouer un rôle important. Euh, bien sûr, d'une certaine façon, un rôle moteur en termes de moyens, mais on le voit bien, c'est plutôt un rôle d'entraînement, hein, bien sûr. Dire. il y a cette autonomie des établissements auxquels tout le monde est attaché, et c'est justement ça qui est intéressant, parce que c'est comment on motive, comment on entraîne les établissements, et, et là, je vous redis, euh, le niveau du DGS est extrêmement important, parce que ce ne sont pas simplement les enseignants, les étudiants, et puis, euh, bien sûr, tous les personnels, donc quand on parle des établissements, ensuite, il y a toute une séquence, toute vous euh, si consultez le disons, le rapport qui, qui est disponible, il y a toute une séquence aussi sur, effectivement, les établissements eux-mêmes, mais quand on parle des établissements, c'est l'ensemble des, des, des, des, des Voilà, donc, c'est pas simplement les, les, les directions d'établissement, mais c'est l'ensemble des personnels, c'est très clair. Voilà, et puis, il euh, y a des recommandations, enfin, C'est dirigé, on le redit, même en priorité par les étudiants, mais comment fait-on avec les enseignants-chercheurs, et ce n'est pas simple. Hein. Donc, comment fait-on pour... Euh, de façon concrète qui disons qu'ils qui qui s'impliquent dans, dans cette transformation pédagogique euh, voilà je relis peut-être des choses que je vous ai dites mais ils, sont, ils se forment sont finalement relativement peu qui sont prêts qui sont prêts à parler de transition écologique euh, voilà, ils sont... Sans, sans avoir une formation complémentaire il faut je redis, il y a cette politique de site donc c'est aussi probablement de nouvelles, de nouvelles modalités pédagogiques, en particulier cette transversalité qui, qui, qui est forcément inscrite dans, cette, dans cet enseignement dans cette, dans cette sensibilisation donc c'est euh, euh, donc, euh, euh, donc, il faut. Euh, donc, il y a, il y a aussi. Euh, donc, on souligne à chaque fois, euh, on, on voit bien que c'est un travail. Hein, c'est un travail au niveau des établissements, au niveau des sites. C'est peut-être un travail supplémentaire. Ça peut être aussi porteur d'un dynamisme au niveau des établissements, je crois, et d'un site. En tout cas, c'est notre espoir. Voilà, donc. Euh, euh, voilà donc euh, les recommandations sont évidemment euh, d'intégrer euh les, les, à la fois en termes de formation, les anciens chercheurs auront, auront effectivement, pendant du temps supplémentaire, une partie de leur temps consacrer à, à, à consacrer à leur propre formation, et puis aussi bien sûr à, à la mise sur pied peut-être de nouveaux modules pour certains, sans réfléchir leurs modules pour d'autres, et c'est quand même intégrer l'effort pour cette transformation pédagogique dans les états de service. C'est une recommandation avec compensation de la masse salariale complémentaire initiale induite ponctuellement. Bien sûr, euh, nous n'avons pas fait d'évaluation, nous n'avons pas mis d'évaluation, mais on voit bien que ça, ça ne marchera pas sans moyen dédié, et donc dédié probablement supplémentaires Donc, euh, voilà valoriser l'expérience par cette transformation, euh, disons, dans les au niveau des ressources humaines et là évidemment je crois que c'est important d'autres niveaux la qualification le recrutement dans les avancements l'évaluation individuelle euh, sont la passerelle secondaire supérieure et puis dans les sections du CNU évidemment euh, euh, voilà donc mais ça disons le ce qui ressort des discussions nous avons quand même pas mal d'enseignants chercheurs d'enseignants euh, disons qui se sont impliqués dans ce rapport et donc, ce qui revient, je dirais, de façon assez générale, c'est que, bon, euh, voilà, ils sont, bah, bien sûr, ceux qui étaient avec nous sont déjà intéressés, hein, bien sûr, mais, euh, ils se plaignent d'une quantité de tâches non pédagogiques euh, croissantes et, euh, bon, ils préféraient effectivement consacrer leur temps à, à, à disons, à mettre en place de nouveaux modules ou à se former, euh, voilà, que disons à, à ces tâches non pédagogiques. Hein, je pense que vous pouvez les identifier facilement. Euh, donc, euh, voilà, remplir beaucoup de formulaires hein, quelquefois en plusieurs, enfin, disons quelquefois de façon répétitive. Hein, euh, voilà. Donc, euh, euh, mobiliser les congés pour des projets pédagogiques. Euh, euh, voilà, donc en, en, en format simplifié, alors c'est le C -C -C -T, euh, C -C -T, alors je ne suis pas très bon hein, à toutes les personnes donc sur les cibles, mais vous devez très bien savoir de quoi il s'agit vous-même, hein, j'imagine. Voilà, donc, euh, euh, donc avec les étudiants, euh, la transformation, euh, je vous le redis, nous avons, enfin, bien sûr je le redis, je ne suis pas naïf, euh, les étudiants avec lesquels nous sommes en contact, et les, on arrive souvent de faire aussi des conférences, mais les étudiants qui viennent des conférences sur l'évolution du climat sont des, des étudiants déjà motivés et très souvent déjà connaissants. Je ne suis pas naïf, ce n'est pas l'ensemble d'une génération d'étudiants. Et la difficulté, c'est de faire passer ce dynamisme d'une partie des étudiants, ce dynamisme vis-à-vis -vis de la transition, vis-à-vis -vis de l'intérêt qui les porte à l'ensemble d'une génération. Et ce n'est pas si facile, on en est bien conscient. Mais, mais c'est bien ça le, le défi auquel, collectivement et avec vous, nous, nous devons faire face, hein, c'est quand même bien ça. Donc, euh, voilà, mais évidemment, c'est l'ensemble des étudiants. Euh, les associations d'étudiants... Euh, sont, se sentent concernés, hein, donc en tout cas l'association elle-même. Euh, voilà, donc à la fois ils participent à la définition des référentiel, il y a beaucoup de travail commun déjà, des compétences à chaque formation. Ils euh, recommande une application des étudiants pour euh, orienter les formations, donc on parle quand même de co-construction. Hein, il, il, il y a beaucoup de connaissances chez ces étudiants, hein, donc euh, mettons-les à profit. Ah, disons il y, y a tellement d'étudiants qui, qui, qui, qui disons sont déjà bien formés ils ont, comment, disons comment il faut aussi je, je crois euh, voilà au niveau des maquettes des modules de stages voilà comment ces étudiants qui ont envie de faire des choses peuvent servir aussi de catalyseur à, à, à l'ensemble de leur génération alors euh, voilà la vie étudiante doit être aussi mobilisée pour le soutien des d'initiatives étudiantes euh, mettre en place des ressources euh, euh, là, au niveau de la valorisation de l'engagement associatif, qui, qui est très souvent, effectivement, qui, qui se place aussi l'engagement associatif très souvent dans une dynamique de transition. Quand on pense à cette transition au sens large, socio-écologique, c'est bien aussi l'enseignement associatif qui en est, qui en est souvent euh, un des piliers. Alors euh, voilà, donc euh, on recommande le soutien à l'organisation d'une convention nationale annuelle des étudiants. Euh, voilà, avec les organisations étudiantes, c'est un soutien qui, bon, voilà donc euh, ça se fait, et puis une pérennisation de leur initiative grâce aux services civiques et, et aux emplois. Donc, euh, quelles sont euh, maintenant nos, nos recommandations Eh bien, nos euh, recommandations, disons, à, à court terme, euh, disons, sont… Euh, alors, où en sommes-nous quand même Alors, peut-être que c'est intéressant… Euh, Bon, on a le sentiment que, que le disons, ces recommandations, ce rapport a été euh, disons, reçu positivement, du moins par ceux qui s'y sont qui s'y sont intéressés. Euh, voilà, on a eu des retours plutôt positifs, beaucoup de demandes de présentation de ce rapport. Euh, J'étais heureux, par exemple, euh, voilà, le, voilà donc, beaucoup de euh, dans son discours de Marseille, le rapport a été spécifiquement cité par Emmanuel Macron. Là, donc, quand on regarde le récent du Monde, il y a deux ou trois jours, dans lequel euh, la, la mise en œuvre de ce rapport fait partie, euh, enfin, d'après le Monde, des priorités de Sylvie ce sont plutôt des retombées assez positives, en tout cas, euh, voilà, donc on n'a pas eu de, de, de retombées négatives en ce sens, euh, voilà, mais peut-être, il y a-t-il beaucoup d'établissements qui ne s'y intéressent pas, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, plutôt un retour assez positif. Et, et effectivement, euh, nos recommandations euh, étaient aussi, euh, disons, euh, voilà, qu est, qu est, disons, de, de déploiement, c'est euh, euh, effectivement. Euh, la mise en place, donc on a fait deux recommandations fortes, donc la mise en place d'un dispositif pérenne, alors donc ce déploiement. En, en gros, notre idée, notre constat, mais je pense que vous le faites aussi, c'est qu'il y a énormément d'initiatives. Il, il, il, il y a beaucoup de choses qui se font. Hein, ça, c'est très clair. Euh, c euh, voilà, il y a des MOOC dans beaucoup de MOOC, il y a beaucoup de choses qui se font dans beaucoup d'établissements. Je le redis, pas dans tous les établissements, pas dans toutes les disciplines, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Mais euh, nous imaginons qu'un établissement, disons qu'un enseignant, et euh, eh bien qui, qui veut effectivement, euh, je dirais, bah, répondre à cette euh, sollicitation de, de, de, de, de, de sensibilisation, hein, de formation, à la transition écologique dans son domaine euh, d'enseignement ou dans son université, et eh bien, euh, disons un enseignant, une université elle-même sa direction, enfin, en tout cas les personnes en charge de la mise en place de ces programmes, de, de cette, euh, disons, la concrétisation de, de ces objectifs, eh euh, souhaiteraient trouver euh, disons, un endroit finalement où elle peut s'adresser euh, pour, euh, pour avoir des informations donc, sur ce qui se fait déjà, sur... Euh, par exemple les mécanismes de financement il peut y avoir par exemple des, des mécanismes de financement assez intéressants du européen mais il faut encore les connaître voilà et donc c'est vraiment l'idée de, de, de mise en place d'un dispositif euh, un dispositif relativement léger euh, donc on l'appelait mais pérenne pour qu'on n'a pas donné de nom pour le moment et euh, qui dont effectivement la mission serait finalement euh, d'une euh, façon de, de centraliser euh, ce qui existe hein disons de plateforme tout ce qui existe est centralisé de servir de conseil à toute personne qui souhaite en avoir sur ce qui se fait sur ce qui ne se fait pas je le redis sur les mécanismes de financement donc là on l'appelle pôle national de ressources pédagogiques et scientifiques la discussion des santé. c'est l'organisation d'un pôle disons qui serait plus de ressources mais c'est pas la plateforme c'est plus qu'un simple pôle de ressources donc, voilà, donc, au niveau des, des, des suivis des référentiels, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau européen. Euh, L'accompagnement des réseaux professionnels des enseignants, euh, parce qu'on pense aussi qu'il y a aussi, un, euh, alors disons… Euh, voilà, un portail des financements disponibles, tout ça, c'est une mission. Hein. Quand je vous lis ce que nous avons mis, ce que je ne faisais pas, eh bien, euh, voilà, on retrouve l'animation aussi d'animation des acteurs et, et d'observatoire. Hein. Donc, euh, bien sûr, il, y a, il faut aussi, non seulement, euh, il faut qu'on soit capable, je dirais, euh, d'avoir un rapport annuel disant ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. C'est très clair. Ce rôle d'observatoire est pour nous très important. Il faut être capable d'évaluer. Bien sûr, ça peut être le rôle, nous pensons que, là aussi, nous n'avons pas, bien sûr, ce n'est pas notre rôle d'imposer quoi que ce soit au HCRS, mais nous avons senti du côté du HCRS, nous avons une véritable qu'on vit un intérêt pour faire rentrer, je, je répète, cet aspect transition dans les mécanismes d'évaluation, dans les contrats d'établissement. Hein, disons voilà, dans la mise on voit bien que les nouveaux contrats d'établissement, il faudrait que si on veut que, que la, la, la mécanique se mette en place, il faudrait que, que disons, cette, ces aspects transition soient réellement inscrits dans, dans les les nouveaux contrats. Donc, ça, c'était une première demande, donc la mise en place d'un pôle, d'un dispositif pérenne. Alors, on était ambitieux, on avait dit au départ, dans notre première présentation, disons, à la fin 2022, mais je dirais que dès le premier semestre 2023, nous souhaiterions une conférence de lancement, disons, avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Alors, d'autres points. Euh, et euh, donc, avec euh, comme objectif, comme c'est inscrit dans le loi, une évaluation euh, de l'avancée de la transformation pédagogique par le Parlement en 2027. Alors, c'est intéressant, donc, nous avons remis effectivement le, le rapport à Frédéric Binal et euh, c'était intéressant de, de, pour nous. Alors, d'une certaine façon, la remise d'un rapport veut dire que notre rôle, notre groupe de travail terminé, disons, n'existe plus, bien sûr. Mais en pratique, nous nous sommes de nouveau réunis, nous avons discuté et voilà, nous, nous, sommes, disons, nous avons dit, alors ce qui est intéressant, c'est que, que dès sa mise en place, je ne sais pas qui sera le gouvernement, deux choses intéressantes, c'est que dès sa mise en place, CIGUROTAIO... Dès, dès le lendemain, nous recevions, nous et moi, un SMS euh, dimanche. Être, je ne sais pas, le gouvernement a être samedi. Dès le dimanche, nous recevions un SMS de, de, de, de, de, de, de site des qui nous tu sais, Les services, on se met en contact avec vous pour que nous nous rencontrions rapidement. Et effectivement, nous nous sommes rencontrés il y a une quinzaine de jours. Et euh, disons, euh, bon, un point intéressant aussi pour ceux qui la connaissent, c'est que donc, euh, disons, euh, dans ce domaine de développement durable, euh, disons, la conseillère de, de Sylvie Rataillot, en tout cas, dans la configuration actuelle, et Jeanne Lecomte, qui était membre de notre groupe de travail, donc c'est intéressant. Et voilà, donc je, je dirais en tout cas, bien sûr, on, on voit bien que disons, les, les ministères des missions de ne rien mettre disons, en route avant le 19 juin, hein. même la nomination du gouvernement, du nouveau gouvernement, on verra bien, mais en tout cas, il y a, disons, l'idée d'une réunion, d'une conférence de lancement à l'automne était été actée, et l'idée aussi de, de mise en place d'un dispositif. Donc, tout simplement, notre groupe de travail s'était accepté dans l'idée, qu'ils nous sommes mis à disposition du de, de, de, de ministère, je dirais, s'il se... Si, si, disons, s'il y a le souhait il semble le cas que, que nous sommes. Nous, nous investissions un peu dans l'organisation de cette journée. Et ensuite, évidemment, notre rôle en tant que groupe de travail sera, sera réellement terminé. Ce sera le rôle de, du, du ministère que de mettre en place cette plateforme, de ne pas la mettre en place, mais enfin, euh, voilà, si on veut que, que cette stratégie se mette, se mette réellement en place de, de formation de sensibilisation, je crois qu'il faut effectivement que euh, le ministère, et cette qu'on qu lui fait, bien sûr, agissent en ce sens. Voilà, eh bien, je crois qu'on a un peu de temps pour les questions. Merci beaucoup en tout cas pour, pour votre attention. Merci beaucoup euh, Monsieur Jouzel pour, pour votre intervention. Donc effectivement, on a, on a 10 minutes, un quart d'heure pour un certain nombre de, de questions. Je vais peut-être vous en poser une première euh, concernant finalement... Dans, pour les établissements, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou bien des, des universités, euh, dès lors que euh, l'établissement manquerait de volonté propre d'aller euh, assez rapidement vers euh, les transitions en matière de formation ou autre, est-ce que vous pensez que des, des incitations extérieures, qu'il s'agisse de classements internationaux ou d'agences d'évaluation, vous avez évoqué oui. la CERS ou autre, peuvent constituer à, à des incitations justement vous pourrez permettre de faire bouger un peu le système Parce que c'est vrai que qu'on euh, a une grande hétérogénéité d'établissements, de gouvernance, et tout le monde n'avance pas au même rythme. Donc, quel est votre regard par rapport à ça Donc, on a un regard très précis, puisque je crois qu'une de nos recommandations, dont je ne connais pas toutes par cœur, vous n'allez pas en vouloir, mais effectivement, nous recommandons que c ce volet, et c'est déjà fait dans certains classements internationaux, euh, ce volet transition soit pris en compte dans les, dans les, dans les classements internationaux ça prendra du temps, mais donc, euh, je, oui, effectivement, c'est une recommandation qui, qui, que nous faisons au niveau des classements internationaux. Je ne crois pas me tromper. Donc, c'est bien l'idée. Euh, voilà, c'est aussi… Bon, nous avons interagi avec le HCRS, bien sûr, le HCRS, je le redis, est libre de faire ce qu'il veut, mais euh, bien sûr, si c'est intégré, euh, si intégré dans l'évaluation du HCRS et aussi intégré dans la… Bon, S'il y a des lignes spécifiques dans le contrat d'établissement, ça prendra… Les, Disons, le renouvellement de contrats d'établissement, ça prendra bien sûr pour nos 4 à 5 ans, hein, mais si dès à la rentrée, dans les, disons, disons pour, les prochains, pour la prochaine vague, c'est intégré dans les contrats d'établissement, on voit bien que ça peut servir aussi, euh, bien sûr, de motivation euh, pour l'établissement à disons y porter une attention. Hein. Donc, oui, euh, voilà, on ne veut pas mettre trop de pression, mais euh, c'est quand même, euh, disons, euh, si, si, si ce n'était pas dans les contrats d'établissement, ce ne s'est pas mentionné, c'est clair que ça ne favorisait pas la mise en place d'une dynamique transition. OK. Véronique. Bonjour, je vous remercie. Peut-être un exercice impossible, euh, mais pour parce que. Ça, c'est comment y parvenir, mais pour créer l'envie, hein, parce que c'est quand même toujours Eros qui nous met en, en, en mouvement. Est-ce que vous pouvez fermer vraiment cinq minutes chrono, parce que, euh, sauf si euh, le challenge est trop difficile, que vous disiez 2050, de toute façon, même si on faisait, remplissait tout ce que l'on dit pour les, cas, les accords de Paris, quel est euh, l'impact euh, pour nous sur les réseaux, sur, sur, sur tout du climat en 2050, quoi qu'on fasse aujourd'hui pour euh, nous rappeler pourquoi il faut qu'on fasse tout ça pour se mettre en mouvement et convaincre nos partenaires oui très brièvement qu'est-ce qu'on doit faire collectivement et c'est ça l'idée de l'accord de Paris on doit prendre des mesures pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique au monde, enfin, plus globalement au monde qu'ils connaîtront dans la deuxième partie de ce siècle c'est je crois notre devoir éthiquement, c'est bien ça en fait, dans l'accord de Paris, c'est assez intéressant puisqu'on mettait l'accent sur une limitation à 2 degrés, c'est-à-dire l'idée que si on limitait le réchauffement climatique à 2 degrés, on pourrait s'y adapter pour l'essentiel. Et donc, à ces 2 degrés, associer, une... donc, on comprend bien que pour stabiliser le climat, il faut euh, disons que l'effet de serre arrête d'augmenter, et euh, c'est ça peu ça la neutralité carbone. Hein, voilà Donc atteindre neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle. Et puis, il y a eu des pays euh, très vulnérables qui ont insisté en disant « mais euh, ce serait quand même mieux de maintenir le réchauffement climatique euh, plutôt autour d'un degré et demi, on a déjà pris un degré ou un peu plus hein. ». Et, et donc, et cette idée finalement, euh, disons, a conduit d'abord un rapport spécial euh, du GIEC sur un, le climat 1.5%, et de façon très claire, la conclusion de ce rapport est que eh bien, ça serait quand même plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement, je veux dire, à leur environnement en général, parce que le réchauffement est aussi cause de perte de biodiversité. Il y a d'autres causes, ce n'est pas le problème, mais c'est vraiment au monde qu'ils connaîtront en 2050 et au-delà, si le réchauffement climatique était limité à un degré 5. Et c'est finalement un message qui est bien passé, alors… Il faut bien comprendre que si on veut, plus, on, plus on veut, plus on veut, euh, disons, plus on est ambitieux dans la, dans la limitation du réchauffement, plus on doit être ambitieux dans la date euh, de, disons, de neutralité carbone. Et grosso modo, euh, si on veut atteindre, si on veut euh, limiter à un degré 5, il faut atteindre neutralité carbone en 2050. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, effectivement, hein, donc d'abord, ce rapport 1.5 nous dit euh, vraiment sur tous les aspects, un hein, événement extrême. Euh, euh, et, et, élévation au niveau de la mer, perte de biodiversité, par exemple, au-delà de 2 degrés, pratiquement tous les sites coralliens, les coralliens, les coralliens de... pas le cas si on un degré 5, En gros, le, le message est clair ce sera beaucoup plus facile de s'adapter à un degré demi qu'à deux degrés. Et à un degré demi, et eh bien est associée une neutralité carbone à 2050. Euh, qui n'était pas inscrite dans l'accord de Paris, mais euh, qui l'est désormais euh, suite à ce rapport 1.5 et au, au premier volet du 6 rapport du GIEC, hein, qui a été confirmé. Donc, euh, clairement, le pacte de Glasgow nous dit qu'on euh, eh a un peu oublié les 2 degrés, ce qui est, ce qui est très, tout à fait justifié du point de vue du climatologue. Et, et désormais, eh l'objectif euh, finalement de l'accord de Paris, c'est bien de prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 1.5. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, trois ans après ce rapport 1.5, eh qui formalisait ce lien entre 1.5 et l'utilité carbone en région 2050, là, il y a quand même 120 pays qui l'ont, disons, inscrit dans leur objectif. Le problème, ce n'est inscrit que dans les textes. Et donc, de façon c'est déjà bien, c'est mieux que rien, 2060 pour la Chine, 2070 pour l'Inde et l'Arabie saoudite, mais il y a un fossé entre les textes et la réalité, ça vaut au niveau planétaire. Au niveau planétaire, on sait d'ores et déjà que même si les engagements de l'accord de Paris étaient tenus, ce qui n'est pas gagné, eh bien en 2030, on aura deux fois trop d'émissions par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur une trajectoire 1,5 de degrés et nous partons de façon très claire vers un réchauffement de 3 degrés, autour de 3 degrés dans la deuxième partie du XXIe siècle, c'est beaucoup trop, je dirais que c'est deux fois trop par rapport à, à la capacité d'adaptation des jeunes d'aujourd'hui, au niveau planétaire, euh, c'est vrai, euh, disons, il y a une ambition européenne, mais très forte, à moins 55% en, en 2030 par rapport à 1990, mais c'est très ambitieux, on prend aussi du retard en France, en c'est très clairement, disons, la stratégie nationale de la carbone nous dit qu'il faudrait aller deux, un, deux à trois fois plus vite en termes de, de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et celles-ci ne prennent pas en compte l'empreinte carbone, c'est-à-dire les importations et exportations Et l'empreinte carbone, elle ne diminue pas. Et donc voilà où nous en sommes. Et donc on a vraiment toutes les raisons. Je redis très souvent, je ne vais pas être trop long mais... Disons, ne pas accepter neutralité carbone, c'est accepter que le, le climat se réchauffe à C'est extrêmement égoïste par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. C'est bien ça le constat, et bien sûr à ceux qui viendront après nous. Mais il faut bien voir qu'il ne s'agit plus des générations futures, ce dont on parle, ce sont vraiment les jeunes d'aujourd'hui. C'est ça le message, disons l'urgence est vraiment et bien sûr, je, je dirais qu'on ne peut pas parler de réchauffement climatique sans. C'est tout, vraiment toutes les dimensions de la transition qui, qui sont au cœur de, de cette véritable transformation du mode de fonctionnement de la société. Bon, j'ai tenu en cinq minutes. Non, trois. Cinq. Moi, j'ai une, une petite question qui est en, en lien et en, et en, et en rebond. Euh, Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la prévention de, de la hausse des, des températures sur Terre, de, du levier de, de la géo-ingénierie, c'est-à-dire finalement, voilà, euh, qui fait beaucoup parler d'elle Est-ce que c'est quelque chose à exclure d'emblée ou est-ce que euh, finalement, d'une manière ou d'une autre, on, on peut en tout ou partie s'en emparer Peut-être si d'aventure, euh, on était dans l'incapacité euh, d'atteindre la neutralité carbone. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, beaucoup de mal, mais je vais essayer de dire pourquoi bon, j'en pense du mal. Bon, disons que, bon, quand, quand on parle de jeu d'ingénierie, il y a surtout mis en avant euh, l'injection d'aérosols euh, dans, la, dans la haute atmosphère au niveau d'une dizaine de kilomètres. En gros, euh, à, chaque, euh, à chaque grand volcan, il y a une, un, réchauffement, un refroidissement de quelques dizaines de degrés qui, qui dure quelques années. donc C'est un peu joué euh, le rôle de. de, de volcanologue, hein, donc volcanologue d'envoyer ces, ces poussières, alors il y, y a deux aspects, d'abord il y, y, y a clairement euh, des aspects secondaires hein, sur le cycle de l'eau, sur les précipitations, on, on va admettre, on va rester optimiste euh, disons, et admettons que les aspects secondaires euh, disons, on puisse en prendre la mesure ils existent certainement mais disons que ce n'est pas trop désastreux euh, voilà, et qu'on s'y mette tranquillement. Voilà, donc euh, d'abord, euh, en gros, on laisse augmenter l'effet de serre hein, sans trop s'en soucier, puis on va dire, on va contrer le réchauffement à travers euh, la géo-ingénierie. Alors, d'abord, le point important, c'est qu'il faut augmenter la dose chaque année. Hein, donc euh, voilà. Et euh, disons si on imagine, euh, ça va tout se passe bien jusqu'en 2047, et puis tout d'un coup, et eh bien pour une raison, disons il y a une guerre, ou bien il y a des problèmes technologiques. Euh, voilà donc du problème de gouvernement simplement eh bien on est obligé d'arrêter eh bien les jeunes d'aujourd'hui euh, on aura évité un degré hein, je dirais en france on prendra certainement un degré d'ici 2050 et eh bien euh, ce degré eh bien au lieu de les prendre le prendre régulièrement en trois décennies euh, eh bien les jeunes le prendraient euh, en deux ou trois ans et ce serait beaucoup plus désastreux Hein, donc, c'est vraiment, euh, disons, se lancer dans cet aspect de géoingénierie, c'est mettre une épée de Damoclès sur, sur la jeunesse. Je pense que c'est égoïste de la part euh, de nos générations. Et disons, euh, je, je dirais que le fait que je sois opposé, j'ai signé récemment une pétition à la géoingénierie, ce type de géoingénierie, ça dépend ce qu'on met sous le cadre de géoingénierie, cest à ce type de est euh, euh, largement éthique. Hein, C'est-à-dire, je, je, je ne crois pas qu'on, qu disons. Euh, que nous pouvions... Il faut quand même se rendre compte. Hein. On demande aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter à un réchauffement climatique. Ça ne sera pas facile. Sera... Il est inéluctable, je le redis, et je vous assure, on... malheureusement, notre communauté ne se trompe pas. Euh, on leur demande de pomper une partie du CO2 euh, qui... Euh, sont une partie du CO2 qu'on met dans l'atmosphère, parce qu'on va parler d'émissions négatives hein, au-delà de 2050, en gros, ben, voilà on y met du CO2 et puis euh, bon vous allez l'enlever de l'atmosphère vous débrouillerez quoi et puis euh, bon on, on leur met aussi cette épée on peut leur mettre aussi cette épée d'amoclase donc c'est c'est quand même un peu lourd par rapport aux jeunes hein, disons donc moi je, je, disons avant tout, pour une raison éthique, je ne suis pas favorable à la géologie. Il y a d'autres formes de géogénéraire. On peut parler de reforestation, on peut parler du piégeage et stockage du gaz carbonique. On peut parler aussi, bon, disons, plutôt rendre les nuages plus bruyants. Il y a des choses qui sont un peu plus indolores, un peu plus. Disons, je, je ne suis pas contre l'innovation, au contraire, mais cette innovation, disons, doit, doit se placer dans une réelle. Euh, doit, doit, doit contribuer à une réelle. Euh, Disons, à une réelle neutralité, enfin une réelle dynamique de neutralité carbone, d'adaptation au réchauffement climatique et je crois que cette innovation ne doit pas s'inscrire dans une dynamique de jeu en c'est-à-dire repousser le problème sur les jeunes d'aujourd'hui et c'est bien ce qui, ce qui risquerait d'arriver. Euh, moi J'avais une question, Frédéric, derrière toi. Yannick Jolie, Université de La Rochelle. J'avais une question sur les recommandations de votre rapport et revenir un petit peu sur notre système d'enseignement supérieur, son organisation et son fonctionnement. Vous faites des recommandations sur le partage de ressources pédagogiques, sur la formation des enseignants, etc., y compris l'enseignement supérieur. Si on veut se placer non plus tant justement en situation de spectateur, et d'encouragement, euh, mais, mais plutôt en situation de pilotage et d'action vraiment dynamique sur ces questions-là Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas aller plus loin sur euh, euh, la refonte de, du statut des anciens chercheurs, par exemple qui ont, euh, bon, Bien entendu, il y a un attachement à la liberté académique euh, des anciens chercheurs, mais euh, dans le second degré, on a des programmes. Est-ce qu'il faut, est qu faut tendre vers plus de... Euh, d'incitation formelle y compris au travers du statut pour que la transition écologique, l'urgence climatique soient des, des sujets qui sont euh, quelque part euh, euh, font partie de la formation euh, entre guillemets obligatoire de, de tout enseignant-chercheur Faut-il aller vers ça pour euh, être plus dynamique et plus euh, peut-être certain que des choses se font que ça passe par une évaluation et effectivement peut-être plus formalisée euh, des, des résultats, que ça passe aussi par un encadrement de l'accréditation, de l'offre de formation. Et voilà, est-ce que euh, en, en termes d'outils de, de pilotage, il faut aller vers ces solutions-là ou est-ce qu'il faut s'en tenir à, à plutôt des recommandations et euh, des, des incitations plus, euh, plus souples oui, donc, en tout cas, disons, il y a eu beaucoup de discussions dans notre groupe. Et euh, on a eu beaucoup aussi de discussions, euh, disons, l'exemple du numérique, parce que je comprends, excusez-moi, je ne suis pas enseignant moi-même, mais l'exemple du numérique, c'est, disons, un peu, disons, mettre euh, disons de façon plus formelle le numérique au cœur de la formation. Ça a été fait, je crois. Hein. Et donc, on, on, on l'évoque d'ailleurs dans le rapport. Est-ce qu'on doit aller vers cela euh, Bon, nous avons adopté collectivement, mais on a eu beaucoup de discussions. Hein, il y a, bon, mais Tout le monde a été heureux du rapport à la fin, euh, vraiment plutôt d'essayer de, de, de de, d'entraîner les établissements que de leur imposer. Euh, bon, voilà, euh, donc c'est l'espoir. Euh, on aurait pu prendre, une, effectivement, la voie que vous suggérez d'être plus, euh, non pas coercitif, mais plus directif. Voilà, nous sommes limités à ces six ETCS, et certains diront, déjà, c'est beaucoup trop. Hein. Voilà, donc, euh, mais euh, je dois dire que, bon, ce n'était pas le cas de, de La Rochelle, parce que, bon, je, je peux quand même saluer, euh, votre président a beaucoup participé au débat, Jean-Marc Augier, enfin, ancien président peut-être Jean-Marc, mais en tout cas, euh, voilà. Donc, euh, bon, il n'y a, a pas eu de levée le de bouclier, mais bon, on n'a pas pris cette voie. On peut, on peut très bien imaginer que ça, rien ne se passe euh, dans cinq ans, il y a un nouveau rapport, euh, bon, je, voilà, euh, quelqu'un prendra en main en disant « ça ne va pas, euh, on fera l'évaluation ». Oui, excusez-moi. Euh, on, on peut imaginer, en 2027, à l'issue de l'évaluation, eh il y a un nouveau rapport qui dit que ça ne va pas, il faut être peut-être un peu plus directif. Mais on a pris une voie plutôt, euh, disons, d'essayer d'adhésion, de, de faire adhérer les établissements plutôt que de les, de les forcer. Donc, ce sont, euh, voilà, c'est la voie que nous avons prise, et on compte beaucoup sur vous. Voilà, c'est ça le, euh, Voilà, donc, mais... J'imagine très bien que si ça échoue, eh bien. On... Excusez-moi, on entend mal alors. Vous nous entendez là Mal. Ah. Ça marchait bien. Là. Et là, Et là c'est un peu mieux Oui, là, ça va bien, oui. Voilà. On peut imaginer que, bon, nous avons pris, nous avons pris ce, cette, cette stratégie plutôt d'adhésion. On peut très bien imaginer que suite à l'évaluation qui devrait être faite par le Parlement en 2027, si on constate que rien ne s'est passé ou pas du tout à la mesure, à la hauteur de, de, des espoirs, eh bien, ça eh bien, devient le plus directif. Mais disons que… je, je, je voilà, on a essayé plutôt d'entraîner, de, de, parce qu'on compte beaucoup. Il y, a, il y a quand même ce levier des étudiants sur lequel on compte beaucoup. Hein. Donc, ben, on compte beaucoup. On voit bien que les, les étudiants sont partie, une large partie, de plus en plus large des étudiants et motivés, et, et donc, et, et des personnels aussi. Hein, parce que y a, y a pas, voilà, donc, nous n'avons pas, nous en avons discuté, nous avons discuté de l'exemple du numérique, mais nous n'avons pas, pour le moment, euh, disons, été euh, très directifs. Nous reconnaissons, mais ça a été un choix, effectivement, parce que donc suite à votre question, vous-même, vous même vous, est ce que vous auriez souhaité un, un rapport plus directif C'est ça que je veux dire, ou bien <rire> c'est moi qui pose les questions. Oui, non, juste pour, pour réagir. Ouais, enfin, moi, à titre personnel, je, je pense que on peut facilement imaginer dans notre système, pour le connaître quand même un petit peu tous, je pense qu'on voit bien qu'il est parfois difficile de. De, de, de trouver des consensus, de faire en sorte qu'on euh, soit dans l'interdisciplinarité, qu'il y ait des approches un peu communes entre communautés de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, euh, et d'enseignants également. On a un système qui est quand même complexe. Euh, et donc, je, je, je crains, enfin, je sais pas, j'ai une petite crainte que euh, la, le mode de l'adhésion, etc., ne soit pas suffisant. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le directif euh, absolu, mais, mais par exemple, sur le partage des. Euh, je ne sais pas, dans le second degré, il y a EduSchool, le partage de ressources pédagogiques, euh, etc. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qui se fait euh, aujourd'hui, mais ça passerait par une démarche nationale beaucoup plus euh, effectivement dirigée, euh, j'allais dire, sur ce type de choses, faire en sorte que les cycles de formation des enseignants, enseignants-chercheurs, il n'y en a pas vraiment aujourd'hui. Euh, chacun est dans une liberté euh, d'action sur ce plan-là. Je pense qu'il y, y aurait intérêt à, à ce que euh, nos gouvernements peut-être aillent plus loin euh, vers ça euh, pour, pour être vraiment en situation dynamique, vu l'urgence effectivement qui est devant nous et qu'on qu constate chaque année. Euh, les événements climatiques, je pense, sont, vont se répéter euh, mois après mois. Euh, et il euh, y a ouais. cette contradiction entre l'urgence et une démarche qui euh, reste, à mon sens, encore au stade de la de, de, l de, de la bonne intention euh, euh, effectivement et nous notre difficulté en tant que DGS je pense pour revenir à notre situation c'est qu'on n'a pas forcément on peut à, à avoir des difficultés parfois à, à convaincre on peut passer pour les peut-être les, peut les euh, justement les, euh, les, les les encadrants ou euh, voilà les, les technocrates euh, de l'administration universitaire qui n'ont pas forcément leur, leur mot à dire sur, sur l'action académique. Donc, c'est un peu cette, cette difficulté qu'on peut avoir. Donc, il faut absolument que les, les académiques eux-mêmes soient convaincus qu'il faille aller plus loin euh, là-dedans. Mais bon, c'est un point de vue strictement personnel. Voilà. Bon, je ne vais pas être trop long, mais notre, notre conviction, c'est que la transition elle ne fait que commencer. Donc, euh, bon, voilà, il faut. Il faut euh, et. et, et donc, elle sera vraiment en route dans cinq ans quand même, encore plus, ça sera, à notre avis, plus visible. On voit bien sur les objectifs, y compris de la loi en France. Donc, euh, voilà, c'est notre espoir que, que le fait que cette transition, euh, disons, se mette réellement en place, c'est un espoir, hein, ce n'est pas une certitude, euh, serve aussi de force d'entraînement. Donc, oui, effectivement, on voit là, mais... Je comprendrais très bien que si rien n'était fait de façon efficace au cours des cinq prochaines années, eh bien, il y a un nouveau rapport qui soit peut-être un peu plus alors, dirigé, plutôt directif, mais euh, voilà, qui soit plus, plus, peut-être plus ambitieux. Mais je, je ne pense pas que nos recommandations manquent d'ambition, c'est ça que je veux dire. Effectivement, ce parti pris d'adhésion peut être re, enfin, regretté par certains, mais c'est justement un rôle important aussi pour euh, tout le tissu, enfin, disons les tout le, le monde administratif, la, la administration de, de, des universités, c'est aussi un véritable défi, c'est aussi intéressant, je sais qu'il y a... Voilà, donc, euh, euh, voilà, c'était un peu notre espoir, quand même, d'entraînement. J'espère que, voilà, vous, vous le ferez à La Rochelle. Merci, merci beaucoup. a déjà beaucoup. des choses qui se font. Merci beaucoup, Monsieur Jouzel. je vous propose <rire> ouais. qu'on qu'on puisse conclure votre intervention à ce stade, -là pour tenir le timing du colloque. Enfin, vraiment un remerciement ou des remerciements chaleureux au nom de l'association des DGS pour votre intervention. Voilà, Et notamment sur voilà, les propos conclusifs autour de cette ligne de crête entre voilà, la conviction, l'adhésion, et puis euh, des choses, en tous les cas des, des contraintes extérieures plus prescriptives. Bon. L'avenir proche nous dira si, dans quel sens il faut que la, la balance aille. En tous les cas, vraiment, merci beaucoup. Ouais. Merci, j'ai été, été très heureux d'échanger avec vous. Voilà, merci. Donc, je redis, tous ceux qui sont intéressés, il y a un résumé exécutif. Disons, je vous invite à aller effectivement voir ce rapport qui est sur le site. Et merci beaucoup de votre écoute. Et bonne journée alors, à vous tous et à vous toutes. Merci. Merci. Au revoir.